Pouvoir du bien sur le mal Béni sois-tu, Père bien-aimé Béni sois-tu, Mère bien-aimée Béni soit notre amour Merci de me porter en toutes circonstances vers la voie juste du bien du beau et du bon Pour moi, pour tout et toujours Permets que la qualité de mon alignement Me permette de discerner le bien du mal D'élever tout bien Et de soumettre tout mal Que ta toute puissance vertueuse S'éveille en moi Et dissipe tout mal Toute intention de mal et tout le mal déjà commis. Blanchis et protège dorénavant totalement de tout mal la robe des enfants du ciel et de la terre, afin qu'enfin ils te connaissent, te reconnaissent et te chérissent comme le plus beau et le plus précieux des jardins de la création. Béni sois-tu infiniment et pour l'éternité. Merci.